C'est parti, c'est joli, c'est dissident Alors, tu veux voir ma puissance Et. C'est ah Éternel Aventure sur le 2022, ce sera donc l'épisode suivant que je ne connais pas. Le nous Donc voilà, on continue. Et donc nous en sommes là. Oh, c'est Pédamir Oh, c'est le Pédamir Oh, c'est le Pédamir Tu veux que je te parle dans les rues et chambre Salut Marc, tout aussi, enthousiaste mon Dieu. Si, les autres là aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu comment vous allez. Vous allez mieux La nourriture dans les hôpitaux est aussi folle, je ne pourrait jamais plus faire. Parlez pas nous en même temps, et si vous commencez par me tout ce que vous C'est une longue histoire. Et là, je suis là, là -là -là. Très bien, ça pouvait soulever entre deux abdales extraterrestres, s'il vous plaît. Juste le tour de chez Val un cocktail elle est au club Med. Moi, je ne suis pas habituée à aller à cette vitesse. Donc... Oh Dieu. Eh ben putain, je vais demander comment faire. Eh ben voilà. Oh bah ben, dis donc, est-ce que ça va être cause de là File. Ah, bah, cool! View, je peux changer la view? Euh, ça va, screenshot, je à jeu Windows, M, est-ce que je peux? Oh, c'est génial! <messante> Moi, le mec, genre, on est comme vous! Il développe l'infosphosé, physique fait un bruit dans le temps de à un autre extrêmement rigoureux. Il sont du de pouvoir les commander dans les houpes fabuleux, les vitesses tout en puissance Je pour faire plus vous de Alors, la pour faire le système de transfert on y a la la la la la la Pour la la la la la la la vous la la la la la la la la la la la la la la la Et rien pour le faire chier. Je vais faire genre. C'est parti. Allez, euh, vous êtes prêts? Allez, tous à Kyoto! C'est parti! Alors, Kyoto, là. dans la ville et en montant du cube. Vraiment, oh, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment! Bande de couillons! Ah, c'est mon chien Quand j'ai voyage scolaire, je fais des zooms vers tes fesses. C'est plus beau, c'est plus magnifique. Oh, blablabla, blablabla, blablabla. Je vous les remédier, elle la ramener ici, les kyotoïques sont tellement charmantes. Pourquoi ça pas Il faut voir la côte, c'est bien. faut avoir la forme, c'est mieux. Bah le monde attaquer demain, on va on va il va de il va il va Pouf! T'es au courant que les externes nous attaquent? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on doit se taper tout ce boulot? Ces pays sont en danger, le premier ministre ne devra pas nous aider! Kevin, tu critiques mon père, c'est le ministre tu quelque chose je visse par derrière! Non mais. Arrêtez tout le temps, tout le monde! On vous regarde, bordel de merde! Moi, vous devrez essayer de parler aux gens! Alors, bande de jean Kevin! Il l'ai fait quelque chose de très dissident Attends c'est où ouais. Alors ça marche pas alors ça me dit pas, ça me dit. On va voir si on peut On va voir si on peut Ah oui on peut D'accord. En fait en dehors des matchs il est en sa forme de gentille en fait. Sa forme de gentil, pas dans sa forme de dissident. D'ici donc, qui vé! Qui vous la témoigne gueule, bande enculée! C'est parti! Un morceau de misée des chèvres! Maman épique! Maman épique! Plus tard, éternel! Plus tard! Éternel! Y'a! Yeah Bon alors, euh, donc donc donc... Alors, il me force à passer par là. Oh moment dissident, oh moment dissident Hop là, le moment encore plus cool, le moment encore plus cool. Vas-y, on se fout dans la hutte Elle <coughs> l'a refaire, ouais Mais ils s'en Ah, il a appris une technique. C'est quoi? J'ai pas eu le peux... temps de voir. Désolé, euh, technique, petit gueule. Le On va avoir un cassé monumental Regardez je vous les sous-titres C'est quoi ce regard C'est du cran Eh hey, Vous vous mettez à quoi Vous vous mettez à deux contre un Bande de lâches Hein ne te regarde pas, il me dit « je ta mère !» Vous n'avez pas été quitté par la nature Pour vous des voyous, vous avez vraiment la tête de l'emploi. Oh cassé Cassé Cassé Cassé Cassé Cassé Avec une main, avec deux mains, avec trois mains, avec mes filles avec Vous avez été cassé. Waouh Ça mérite une screenshot Waouh Que j'ai pas fait de conneries Voilà. Ouais. Un JPEG, s'il te plaît. Dans le bureau, ça va aller. Enregistre à sous. C'est. On a pas deux, s'il te plaît. Eh, hey, Sean, tu ne peux pas. Confier, essayer répète ça pour voir. Ça tombe bien, on va pouvoir s'échauffer un peu avant qu'on le ait Ah ouais, ils veulent se battre! Ah non, on bah, va faire match de fou, bon, bah d'accord. C'est parti! Je remplace bien la souris. Je vais me Je vais dans le. Je vais dans le chaun, France La torpette de cul Bum LOL, le, lol, le, le, maintenant le. Merci, donne-moi ton énergie Traîne-moi ton énergie la reine, la moi Ok vas-y là on joue sérieux les mecs on joue sérieux on joue sérieux hop là vas-y vas-y monte monte monte attends monte monte monte monte monte hop là oui c'est joli vas-y vas-y jean kevin jean kevin lui coupe la route jean kevin lui fait l'amour jean kevin fais l'amour c'est beau c'est beau c'est beau oh C'est parti, c'est joli, c'est dissident. Alors, tu veux voir ma puissance? Ah L'usant! Éternel! Continuez comme ça! 1-0, 1-0, 1-0, 0-0. Magnifique, c'est dissident, c'est vraiment génial que j'ai. C'est lui le mec que je disais, il voilà, plus gros. et eh eh bien eh, eh eh, eh eh, eh, eh, eh, eh, eh, bien connu, bah, chercher les coffres, hein, les coffres dissidents, les coffres de l'amour. Je ne sais pas ça fait combien de temps, donc on va dire que on va continuer un petit peu et juste, après, juste avant le match contre le clan sacré, on va s'arrêter. Je sais, je spoil pas, c'était prévisible, hein. c'était prévisible, c'était prévisible. Juste on va aller voir la futec, bordel. Alors, je suis du dragon. Oh, tornade de feu! Direct. C'est glacial, super rotation. On va aller et tout. Oh, le truc! Trop cheaté! Il l'eau Oh Alors, ça, ça sera super pour Nathan. Et alors là, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est cheaté, ce canard des forces. Alors, Nathan, ça va être le mec cheaté de l'histoire. De suite, Julie. alors, le scanner défense, il est, après le scanner défense, ensuite, Orchard, on va bien prendre le, le diamétéor ou la tornade de feu, la tornade de feu parce que c'est dissident. les deux, ils ne à rien. On va les vendre. Oh bah il y a vendre, ils ne rien. Ah bah oui, on pourrait commencer à faire un petit peu du... On va commencer à faire un petit peu ce qui est d'équipement, parce que nous, on est encore en équipement de type types hein. l'équipement de merde, et on pourrait être un petit peu mieux, parce que on a la puissance, on a la puissance. Euh, donc inventaire, X, euh, euh, terre, équipement. Voilà, donc regardez, vous pouvez voir que tout est en mode standard, mais on va laisser, on va améliorer tout ça. Euh, Cropo Raymond, non, bon, on va laisser ça pour Marc, ça sert à rien. Et ensuite, euh, en termes d'accessoires, il faut rien, ça n'a rien. Et encore, par contre, ça on va le mettre le meilleur bon. euh, Défoncer les corps liberté pour l'instant. Eric. Euh, et qui, qui, euh, non, je vais commencer par aller voir Sean. Sean, du même de vitesse parce que c'est gratuit. 4, voilà, 4 de vitesse. Ah non, non! Non, non, non, non, non, non je me suis bourré Mais ah merde! Alors, Cham, je vais lui retirer ça. Ah oh, putain, désolé. Désolé, je suis. J'ai des gros mots et tout, mais c'est hyper long. Alors, donc c'est Y. Ah Voilà. Ouais. Deuxième. Ah Ça, je vais lui mettre l'écran fond de neige. Alors, on lui met l'écran fond on lui met l'écran fond stellaire. Là, on lui met les... Mais on met pas de compos, ça, ça sert à rien. Lui non plus, elle non plus, lui non plus, lui non plus... Mais... Ah je... on va vais mettre les compos de neige. Les crampons de sécurité, ouais, voilà. Voilà, des conneries. Et donc, on va mettre. Euh... Euh, déjà qu'on lui mettre des crampons, tu des crampons de. Ben, de. de. Il a tout réussi. Oh tu fascia. Un... Putain! Ah, c'est bon. Ce voilà. oh. oh, oh, désolé. On se calme, Antoine. Sauvegarde. Voilà. Ah! Ah, c'est parti. Désolé. Ça, comme... la précision la précision ça serait bien mais, pour... mais c'est mieux pour ceux qui euh, font le cœur de moi par ben, exemple Todd aussi oh, Hurl là hein. je spoil hein. je spoil oh, good de la merde good good good Je sais ce que je vais faire, je vais mettre en pause l'enregistrement, je vais faire 2-3 petites choses. Je vais voir un truc et je vais améliorer la vitesse de mes joueurs, dont Nathan et Sean, et je vais voir le truc qui reste. Donc je vais faire la vidéo, je vous dis merci et à très bientôt, euh... peut-être que je vais reprendre. je ne sais pas. On YouTube et on se retrouve ensuite. c'est bien là, à la fin de la vidéo. Il nous reste, reste 5 minutes, donc on ne commencera pas le match, mais on va aller au Clotre sacré. Voilà, donc on commence un peu le match, je vous dis tout de suite. 83, oh papa. Parce que là c'est de la motivation. Et bah. Ben bon. On fait de la danse pour s'entraîner mieux. Oh, football, football, Football! Football! football, Football! Football! football, football, football. Football! Football! Football! Football! Oh, Football! Football! vraiment concentré. Eh, Excusez-moi, je ne Football! pas Football! Football! Football! Football! Peut-être que Football! ne Football! Football! pas Je vais essayer, je vais essayer. Excusez-moi. oh Allô, Femme de sonneau bizarre Oh, ah, hi, ha. rien. Il n'entend rien. On a même pas l'air d'associer de taquinerie, peut-être, de Est-ce que tu pas, il informé Non, tu auras quelqu'un qui se prend des écouter. il je en Oh, la lessive, le ménage, le jardinage Pourquoi c'est toujours à moi de faire ça Là ben, c'était plus cool et plus petit. <tousse> Ah, vraiment, mais t'es quand même... t'es je vais encore me faire en garde. Oui, capitaine, qu'est-ce qu'il y a C'est un carnet, papa. Mais il est juste j'ai un capteur de démon. tu crois que tu penses que je vais te faire en garde. Non, non, non, non, non, non, Rien faire, ouais, c'est pas ma faute, le... c'est la pas... caméra... Capteur... Stop Putain, mon ok. Il a fait 14 morts hier. Oh putain, elle m'a souris et le protège-souris, et le protège-souris, fer oh, Attendez deux secondes, Ah, ça va en live L'épisode des foirés. Ah ouais. Alors attendez, voilà, c'était voilà, c'est clic gauche, ok. Voilà, ça c'est réglé, Je mets tous les fils bien, tous les petits fils, tous les petits fils dans les petits sens. Voilà, j'ai mis ça bien, ça. voilà, voilà, c'est ça, ça, bon. désolé parce que m'a, voilà, pourquoi voilà. tort voilà. Il y a une demi-heure de blabla, les joyeuses ne se moquent parer nos styles. Putain, de... arrêtez de parler et jouez, bon de Houhah. Bon de houh. Huahah. Ok, donc c'est la fin de l'épisode, hein, évidemment. Hein, je peux pas jouer, je peux pas... il faut pas poser de temps en temps. Hein. Donc c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt Donc là, j'ai 10 000 épisodes à envoyer sur YouTube. Que je vois un par un, et c'est très très lent. Donc euh, voilà, c'était Salut!